Maquila na esu maquila ni longa o kila na lyanse bouki babté nyo soyabon koko maquila elobera kalibo soya mafunda peyama Dio ma na talo nous bénissons encore les ténèbres pour cette journée parce que le Seigneur a permis la nous On a nous la pour parler a concernant la vision que Dieu nous avait accordé de parler c'est la puissance des sangs de Jésus Christ Mais aujourd'hui, bien aimé, nous allons parler du mystère du sang précis Bien aimé, avant que nous puissions parler nous devons aller à la parole de Dieu pour lire ce que la Bible nous dit dans l'épître de 1 Pierre chapitre 1 verset 18 à 19 La Bible dit ceci Vous savez que ce n'est pas par les choses épéressantes par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre, que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau s'attache et sans défaut. Bien aimé, ici, la Bible nous dit que nous avons hérité de nos pères une manière de vivre. Cela montre que nos ancêtres, nos pères, ils avaient leur façon de vivre selon leurs traditions. C'est l'erreur coutume, ils avaient des constellations propres à eux. C'est-à-dire que dans leur vie, leurs ancêtres leur ont laissé des manières de se comporter. C'est comme ça que vous voyez dans plusieurs tribus, chacun a sa manière propre de vivre. Mais la Bible nous dit, cette manière de vivre est liée aussi à une postérité qui est liée à des générations. Or, la Bible dit que le sang de Christ est appelé le sang précieux. Parce que dans le sang de Christ, il n'y a pas de défaut, il n'y a pas de tâches. Or, dans nos ancêtres, comme dans la génération de nos ancêtres, les ancêtres ont toujours légué à leurs enfants que ce soit l'héritage qu'on peut parler des biens matériels. Il y a aussi de, de l'héritage qu'on parle de manières de vivre des coutumes, des traditions et aussi des rites. Maintenant, la Bible dit le sang véhicule de génération à génération. Quand nous partons de la parole de Dieu, la Bible nous dit que c'est lui qui n'a pas haï le sang. Quand nous lisons dans Ézéchiel chapitre 35, verset 6. La Bible dit nous lisons le Seigneur parce que nous voulons aller dans la parole de Dieu pour beaucoup de compréhension. Ézéchiel nous dit ceci. Ézéchiel 35, verset 6. Je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel. Je te mettrai à sang et le sang te poursuivra. Puisque tu n'as pas haï le sang, le sang te poursuivra. Quand on nous dit que nos ancêtres nous ont. Les gays, nous ont laissé une manière de vivre Que nous avons aussi hérité de nos pères On n'a pas seulement hérité de bonnes choses Nous pouvons aussi hériter de mauvaises choses Qui d'une manière d'une autre peuvent être Qui peuvent amener certaines familles à avoir des complications dans leur vie Et la Bible dit que Ainsi parle l'éternel Celui qui n'a pas haï le sang Le sang le poursuivra Ce qui montre que Les gens qui ont sacrifié des, des gens ils ont fait des sacrifices humains D'autres, ils ont essayé de marcher dans l'occultisme Dans le fétichisme Ils croyaient que tout ce qu'ils avaient fait à cet état là pouvait se terminer avec eux Mais malheureusement pour eux, les saints vécu Parce que dans leur vie Ils ont aussi des postérités Et c'est comme ça ici, la Bible dit que Nous avons hérité de nos pères Une mauvaise manière de vivre Maintenant, un enfant de Dieu C'est lui qui a créé au Seigneur Jésus-Christ Quand il vit, ce n'est pas lui qui vit Mais c'est Christ qui vit en lui ce qui montre que le sang de Christ peut les purifier de toutes les mauvaises manières qu'il a héritées de ses ancêtres. Leurs traditions, leurs coutumes. Parce que quand on parle de sang précieux, on voit aussi le sang qui véhicule dans nos veines, qui vient aussi de la, de, de, de, des ancêtres passés, qui a aussi des liens à l'intérieur. Parce que quand on dit que le sang véhicule, le sang a aussi des liens, les liens dans le, dans le sang. Ce qui montre que tout ce que nous ancêtres ont fait peut aussi se transmettre dans notre vie à travers le sang, que nous appelons le sang de famille Maintenant, la Bible dit que celui qui n'a pas haï le sang, le sang le poursuivra. Ce qui montre que la personne peut faire de n'importe quoi maintenant. Il peut toucher à la magie, il peut toucher à des fétiches. Il croit que pour lui, il se termine parce que lui, il est mort. L'histoire se termine là-bas. Non. L'homme, quand il marche à la compte de la parole de Dieu, l'homme doit résoudre ce problème devant des personnes. La première personne, c'est Dieu. Dieu dit ceci. Celui qui marche à la compte de ma parole, je le frappe de la malédiction. C'est comme ça, même Dieu confirme sa parole, il a dit, je vais frapper la troisième et la quatrième génération. Ça montre que la troisième et la quatrième génération n'est pas encore présente, mais ils vont subir la malédiction à cause de toutes les actions qu'ils ont commises qui n'étaient pas dignes à la gloire de Dieu. Et l'homme, quand il a terminé avec Dieu, il n'a pas seulement affaire avec Dieu, il a aussi affaire avec le diable. Parce que quand l'homme est allé vers le diable pour aller demander, la gloire pour demander la, la richesse et pour demander tous les biens de promotion. L'homme croit que comme il est mort, l'histoire se termine. Mais non, le diable va poursuivre sa postérité. C'est comme ça il dit que le saint le poursuivra. Quand on dit que le saint va le poursuivre, ça montre que le diable doit suivre ses dettes. C'est comme nous avons toujours l'habitude de voir quand un papa est mort quelque part. Les gens ont l'habitude de demander, que les gens ont de demander est-ce que papa avait une dette de quelqu'un Sa famille peut dire que non, non. Comme il a une dette de quelqu'un, nous, nous allons payer. Même si quelqu'un a touché des fétiches, parce qu'il y a beaucoup de gens qui croient que quand je touche aux fétiches, je marche dans l'occultisme, j'ai de l'argent, je construis des maisons, je construis, j'achète des voitures, je, je, je fais la folie avec cet argent-là, je serai connu de tout le monde parce qu'il a beaucoup d'argent. Et l'histoire s'est terminée quand je vais mourir. Non, l'histoire ne va pas se terminer. Tu as affaire avec Dieu parce que Dieu va poursuivre ta postérité pour les frapper de la malédiction. Et le diable aussi va poursuivre ta postérité pour qu'il puisse remettre des dettes. Parce que comment est-ce qu'elle peut bénéficier de l'argent que tu as laissé dans les banques Tu as laissé dans les, as acheté des maisons Or, tout l'argent que, que le diable avait donné à la personne, il y avait une compensation des sacrifices humains. Comment est-ce que ta famille va bénéficier de, de la richesse tu n'as pas de donner de compensation Et toute sa famille qui va rester avec tous ces biens là le diable va commencer à les éculquer, les envoûter, pour qu'ils puissent avoir l'idée de vendre, de dilapider cet argent-là, et ils vont rester pauvres. Pour le diable, sera satisfait parce que j'ai récupéré mes pieds. C'est comme ça, bien aimé, le sang précieux de Christ et le sang qui nous a satisfaits dans beaucoup de choses, dans les liens de famille, dans des liens de coutume, pour que quelqu'un puisse s'attaquer, même dans la famille. Il est appelé de trouver un accès. Il, il trouve un accès comment? Il doit chercher quelqu'un de ta famille. C'est lui qui va lui donner l'accès pour qu'on puisse faire du mal. Maintenant, c'est lui qui a Christ en lui. Il a crié au Seigneur. Il a la protection des, des, des, des, des saints de Christ. C'est ça que nous devons qu'il soit Même si la personne peut te chercher la famille de ta mère, là, il trouvera Christ devant lui. C'est difficile qu'il puisse te faire du mal. Il va aller vers la famille de ton père. Il trouvera Christ là-bas comme ton protecteur. Il ne peut pas te faire du mal. C'est comme ça. Nous t avons dit que le sang de Christ est pressé, qu'il n'a ni défaut et ni tâche. Là, nous pouvons lire la parole de Dieu pour comprendre pourquoi il y a des hommes sur la terre qui ont aussi travaillé pour Dieu qui ont fait beaucoup de choses avec Dieu, mais leurs ça ne sont pas précis. Pourquoi nous disons que le sang de Christ est précieux? Nous lisons dans la parole de Dieu, parce qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent me dire que pourquoi le sang de Christ est précieux? Or, le Christ aussi avait une maman. Cette maman-là avait aussi une famille. Mais nous devons d'abord aller dans la parole de Dieu pour comprendre ce que la Bible nous dit. Ça nous aidera à comprendre bien les messages que nous prêchons. Nous lisons dans Luc chapitre 1, verset 34, jusqu'au verset 38. Marie dit à l'ange, comment sera se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme l'ange lui répondit le sept esprit viendra sur toi et la puissance des très haut te couvrira de son ombre c'est pourquoi le Saint, afin qu'il naîtra de toi, sera appelé le Fils de Dieu mais là nous devons regarder le verset 35 là où la Bible dit, la fin qui naîtra de toi sera appelé le Fils de Dieu ce qui montre que Christ a le sang précieux qui est le sang de Dieu lui-même. Et la Bible confirme même que la foi dans le ventre de Marie est couverte par le Saint-Esprit. Et c'est comme ça nous, que le sang de Christ est précieux. C'est lui qui a crié en Christ. Même si le diable te cherchera à te faire du mal. Parce que le diable a toujours utilisé notre, les deux bords, le bord de la famille, c'est-à-dire que le côté de, ta, de, de, de, de, de, de la famille de ton père et le côté de la famille de ta mère. Pour chercher à trouver l'accès pour te faire du mal. Maintenant, le sang de Christ qui est précieux même qui te cherche dans ses deux côtés, il ne te trouvera pas parce que Christ en toi, aucune famille doit se programmer sur terre que Christ leur appartient. Parce que Christ est le fils de Dieu vivant. Et Christ est pour nous le sang précieux qui nous protège contre tous les diables. La Bible dit que le sang te poursuivra si tu n'as pas aïe le sang. C'est lui qui fait des sacrifices maintenant. C'est lui qui euh, euh, cherche à avoir l'argent par le moyen facile. Bien aimé, c'est bien que L'argent du sang a toujours appelé le sang. Le diable donne par la main gauche, il finira par récupérer par la main droite. Le, le diable a une longueur d'avance vis-à-vis de l'homme parce que c'est un Il ne peut jamais faire un marché de deep. Toi, tu peux croire aujourd'hui que le diable, quand il te donne de l'argent, il te donne une facilité que le diable te met. non, il sait. Il, C'est là où il va aller jusqu'à son objectif. Son objectif pour ta vie, c'est quoi il cherchera à détruire ta vie. Il cherchera à détruire ta famille. Il cherchera à détruire tes affaires. Même si tu n'es pas vivant, même quand tu vas trouver l'amour plus tard, le jeu que ce Seigneur va te prendre. Mais le diable, si c'est dès que tu as eu l'alliance avec lui, il ne laissera pas ta famille à l'aise. Il va continuer à tourmenter ta famille. Il y a d'autres gens qui ont fait des pactes conscients. Il y a des gens qui ont fait des pactes inconscients. Quand est-ce que l'homme fait des pactes conscients et conscients Quand l'homme est conscient lui-même. Il part vers des maisons occultes, des maisons, euh, euh, maisons de fétiches. Il part chez des marabouts pour chercher des gris-gris, chercher des talismans, pour chercher à faire remonter ses affaires. Il est conscient parce que lui-même s'est déplacé pour aller contacter ces maisons occultes, contacter des féticheurs pour qu'on puisse lui donner quelque chose qui peut l'aider à voir la réussite dans tout ce qu'il a de faire. Mais l'homme peut être dans les consciences. L'homme est dans les consciences. C'est quelqu'un qui l'a amené. Soit chez un guérisseur, soit chez un féticheur lui dit « Bon, maintenant, comme tu es malade, on a besoin de, de, de, de te faire guérir. » Mais dans la plupart des gens, vous constaterez que même ces féticheurs-là, ils utilisent des gilettes. Quand ils vont te cicatriser avec une gilette, ton sang va rester dans cette gilette-là. Mais ils n'ont pas l'habitude de remettre à la personne bon, « Prends ta gilette, allez les jeter. » Ils ont toujours un bocal là-bas. Ils vont te dire « Jette la gilette là-bas. » Et quand tu vas jeter la gilette, ils savent que dans cette gilette-là, ton sang est resté. C'est dans le conscience que toi tu as fait un pacte de sang de savoir. Et quand tu vas partir, ils vont prendre ce sang-là, ils vont travailler avec ça. Ils vont bloquer ta famille. Ta famille sera sous leur, sous, sous leur emprise. Le diable va prendre la prise de ta vie, il va prendre la prise de ta famille. Maintenant ils vont commencer à contrôler vos étoiles. Ils vont commencer à traumater votre vie. Ils vont commencer à amener les échecs dans votre vie. Parce que l'homme, de ce que Dieu a donné, Dieu a permis que l'homme puisse être dans la vie du bonheur, pas dans la vie du malheur. Mais le diable aime que l'homme soit toujours dans la vie du malheur. C'est ça sa mission principale, parce que le diable n'a jamais aimé l'homme. Parce que dans, dans, la, dans la parole de Dieu, Dieu a dit que j'ai créé l'homme à mon image. Et tout ce qui est dans la, dans la Bible, et tout ce qui est dans la création, Dieu l'a accordé à l'homme pour que l'homme puisse se réjouir. Maintenant, quand l'homme croit au Seigneur Jésus-Christ, le sang de Christ qui est précieux va le protéger devant tous les plans du diable. C'est comme ça que vous, vous constatez quelque part. Il peut y avoir de votre famille qui est ignorant. Il, il peut croire que non. Quand je vais amener le nom de mon frère de ma soeur chez un marabout, comme nous avons le même sang, quand je vais de citer son nom-là, on aura la facilité de le faire du mal pour que je puisse avoir beaucoup d'argent, pour que je puisse rester dans mes affaires. Mais malheureusement pour lui, celui qui a crié au Seigneur, celui qui est un en enfant de Dieu de nouveau, il est protégé par le sang précis. Quand l'autre va amener son nom chez quelqu'un qui est un féticheur pour lui faire du mal, ça peut arriver, ce féticheur là va utiliser un miroir. Il va commencer à, à, à citer le nom des personnes. Vous constaterez que même il y a des témoignages qui ont déjà parlé ici. Quand il va arriver devant le nom de la personne qui est la femme de Dieu, au lieu que sa figure puisse sortir, mais ça sera le sang qui le couvre. Ce qui montre que sont bien aimé avec lui qui est le seulement d'amener son nom chez le féticheur, il aura la facilité de faire ses salles de hommes Mais malheureusement, son frère n'est plus dans les salles de famille mais maintenant il est protégé par les salles précieux. c'est comme ça bien aimé le diable ne peut pas aimer ton bonheur le diable est quelqu'un toujours qui t'ouvre un accès il te donne l'envie des choses pour te faire voir que non il a la facilité de te bénir sans que tu puisses avoir de côté parti il y a beaucoup de gens qui ont tombé dans le risque des diable comme ça ils ont avalé la maison et quand ils ont avalé la maison c'était difficile pour qu'ils puisse encore équilibrer. C'est comme ça, bien aimé. Vous voyez toutes les maisons occultes que nous voyons ici. Ils ont toujours l'impression de montrer à quelqu'un la vie rose. Il leur dit quand tu es à vers nous, tout ce que tu n'as pas trouvé dans le monde, nous avons la facilité de vous donner. Et quand la personne va entrer, petit à petit, ils vont commencer d'abord à lui montrer que c'est rien. Quand tu entres chez nous ici, tu as la facilité de réussir. Son étoile va brûler comme ils le disent, Oh, dans la réalité, ils vont travailler avec ton étoile. Et quand tu vas maintenant s'avancer, tu vas s'avancer au milieu, à profondeur, dans leurs histoires, tu vas te retrouver que c'était déjà trop tard. C'est comme ça. Vous savez, vous, avez, vous devez savoir que dans la plupart des maisons au KIT, ils ont des définition que tu ne peux pas manger les omelettes ça casser les ailes. Si demain tu as besoin d'avoir des voitures de maison, mais il faut casser les ailes. Les œufs qu'on va parler, ce n'est pas les œufs d'une poule, mais les œufs, ce sont les, les sacrifices humains. Mais si tu as déjà bénéficié de leur, de leur avantage, ça serait très difficile que tu puisses encore C'est comme ça, bien aimé. Il y a quelqu'un qui a donné sa vie sur la croix pour nous. Il y a quelqu'un qui a donné son sang pour que nous soyons bénis. Il faut que tu sois protégé par les saints précieux. Quand tu es sous la protection des saints précieux de Christ, le diable n'aura pas l'état de tout tourmenter ta vie. Le diable a toujours cherché le mal pour nous. Le diable a toujours cherché le mal pour les enfants de Dieu. Mais ce qui est plus important pour toi, si tu crois au Seigneur Jésus-Christ, Christ, Christ hein? va te protéger. Je vais encore aller plus loin dans la parole de Dieu pour nous montrer que comment -ce que le sang de Christ est précis. J'ai parlé d'un élément très important que ça peut arriver, tu n'as pas pu saisir. Mais j'ai bien dit, le diable, pour qu'il puisse se faire du mal, il a toujours tendance d'aller vers les deux côtés. C'est-à-dire que dans la famille. De ton père, comme de la famille de ta maman, pour trouver une personne à qui vous avez le même sang, c'est lui qui va donner l'accès pour qu'il puisse t'attaquer. Nous connaissons très bien que quand on parle d'un enfant, un enfant qui est né, il, est toujours, il vient toujours de deux familles. Ça peut arriver que ta mère, comme ton père, ils ne se connaissaient pas auparavant. Ils se sont croisés dans l'amour, dans la vie intime pour que puisse se mettre au monde. Mais c'est bien que dans la famille de ta, de ta mère, il y a toute une. Génération générations qui ont commis des choses abominables devant Dieu. Même dans la famille de ton père, il y a beaucoup de gens qui ont commis des choses abominables devant Dieu. Ça montre que dans leur sang, il y a déjà des liens dans leur sang. Quand ils vont te mettre au monde, ça peut arriver aussi que tu peux avoir les mêmes, les mêmes liens dans ta vie. Mais pour la personne qui a crié au Seigneur, et Christ en lui, le sang de Christ va les purifier. Au lieu qu'ils puissent encore continuer à vivre les influences de tous ces liens-là, Christ a le sang qui n'a ni défaut, qui n'a ni tâche Et quand tu crois au Seigneur Christ, Christ va, le sang de Christ va te purifier de tous les liens de famille et de coutume. C'est-à-dire que l'influence de tous les liens de la famille de ton père, comme les liens de la famille de ta mère, n'aura plus de sur toi. Parce que Christ est laissé la croix pour que tu sois quelqu'un qui est justifié. Tu es justifié devant Dieu. Tu es justifié devant toutes les attaques du diable. Tu es justifié devant tous les liens et tous les liens de coutume et tous les liens de famille. Ils n'ont plus les fleurs, c'est sur toi. Et je vais aller dans la parole de Dieu pour que tu puisses bien saisir ce que je vais parler concernant les sangs Nous lisons dans le livre des d'Hébreu, chapitre 7, verset 3. La Bible dit ceci Il est sans père. Ce tome là n'a pas de père. Et quand on parle de père, ce n'est pas le père on parle plus de père. C'est terrestre, pas le père céleste. On parle de père terrestre. Lui n'a pas de mère. C'est comme ça que j'avais parlé plus loin pour l'histoire de Marie, que Marie avait construit Christ d'une façon surnaturelle. Ça peut arriver beaucoup de je ne peux pas comprendre dans ce sens-là. Mais je vais m'appuyer sur la parole de Dieu. La Bible dit que cet homme-là n'a pas de père. C'est-à-dire qu'il n'a pas de père terrestre. Il n'a pas de mère terrestre aussi. Il est sa généalogie. Aucune famille, si la terre, peut s'approprier que Christ lui appartient. Vous connaissez même de quelle manière qu'il est né. Il est né dans un milieu-là. Aucune personne dans une famille peut accepter que leur fils, comme leur petit-fils, puisse naître dans ce milieu-là. Il n'a pas de généalogie. C'est-à-dire qu'aucune famille, s'il la terre, peut s'approprier. En lui, il n'a pas de généalogie. Il n'est ni commencement et il n'a ni fait. Mais il est radis au fils de Dieu. C'est ce qu'on avait dit que le, la femme qui naîtra de toi, Marie, sera appelé le fils de Dieu. C'est m'achédé que des mères sacrificataires à perpétuité. Cela montre quoi Vous avez constaté que le sang de Christ est précieux parce que sur la terre, aucune personne ne peut se taper la poitrine que Christ est et mon fils. Vous avez constaté qu'à un moment donné, Marie a voulu protéger son mariage vis-à-vis -vis de, de Joseph. Pendant qu'ils sont allés chercher Christ, Marie a dit, mais moi et ton père, nous te cherchons. Qu'est-ce que tu as fait comme ça Elle a dit, non, qui est mon père, qui est ma mère mais c'est la personne qui fait la de mon père. C'est celui-là qui est mon père et celui-là qui, euh, qui est ma mère. Pour te dire que bien aimé, Marie croyait qu'en voulant dire ceci, c'est comme Christ appartenait à Joseph. Or, dans la réalité, Christ n'avait pas le sang de Joseph à lui. Le sang qu'il avait, c'était le sang de Dieu. C'est comme ça le sang de Christ est précieux. Or, nous avons connu sur la terre des prophètes, des apôtres, des hommes de Dieu. Mais d'une manière ou d'une autre, ils sont venus de quelque part. Ils sont venus d'une famille. Mais Christ n'a ni le sang de Marie, il n'a ni le sang de Joseph. Il a seulement le sang de Dieu lui-même. C'est comme ça qu'on dit que le sang de Christ est précis. Bien aimé, c'est comme ça. Quand tu as cru au Seigneur Jésus-Christ, tu as le sang précis. C'est comme ça les gens de ta famille, les sociaux de ta famille, même les, les gens de ton entourage, tes ennemis, tes adversaires, peuvent te chercher à faire du mal. Ils peuvent collaborer avec quelqu'un de ta famille. Il a dit qu'ils n'ont pas besoin de, de le faire du mal. Toi, donne l'accès. Mais comme tu as le sang précis de Christ, ils vont bien commencer leur affaire, mais ils, vont, ils seront dans la confusion parce qu'ils vont faire leurs cérémonies, leurs, leurs écartations, mais cela ne réussira pas parce que tu as le sang précieux, tu as Christ en toi. La Bible dit que quand tu vis, ce n'est pas toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. Comme Christ vit en toi, tu as le sang précieux de Christ. C'est comme ça, bien aimé, la Bible dit si nous pouvons rester, euh, démêler de la manière de vivre de nous ancêtres, nous allons continuer à croire à la parole de Dieu et vivre dans coutumes. Nous allons continuer à croire à la parole de Dieu et vivre comme dans la vie du monde. Or, c'est comme ça, bien aimé, on ne peut pas mélanger et la parole de Dieu et la vie du monde. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas à du monde. Ce qui montre que nous sommes appelés à marcher selon la parole de Dieu. Et quand nous marchons selon la parole de Dieu, nous avons la protection de notre Seigneur. Le Saint de est pressé, bien aimé. Je sais que dans ta vie, ça peut arriver d'une manière ou d'une autre. Tu avais écrit au Seigneur, mais tu es aimé. Faire tout ce que les autres ont été de faire. Tu vis dans l'occultisme, tu vis dans le fétichisme. moment donné, quand tu arrives devant les difficultés, tu te crois que tu seras protégé par des grilles, grilles par des, des bagues magiques, que ce soit pas, de, de, de, de, de. il y a beaucoup de choses que les gens utilisent dans le monde occulte. Il y a même les diables qui peuvent vous qu dire que non, si tu ne le fais pas, je vais te tuer. Mais non, bien-aimé, ce qui est plus important pour toi, c'est de renoncer, de se convertir. Le Seigneur te protégera. J'ai toujours dit que le diable n'est pas fort. Le diable peut vous tromper, mais il n'a pas la capacité de toucher quelqu'un qui est sous la protection de sa précieuse. Parce que le diable de lui-même, il utilise toujours notre entourage, nos familles, nos amis pour nous faire du mal. Mais celui qui a Christ en lui, il n'a pas le pouvoir de le faire du mal. C'est comme ça, bien aimé. Tu es appelé à croire au Seigneur Jésus Christ. Tu n'es pas appelé à vivre de la manière que tes ancêtres ont vécu, tes pères ont vécu. Bien aimé, tu es différent d'eux. Tu es inique devant Dieu. Tu ne peux pas suivre ce que tes coutumes ont l'habitude de le faire. Non, même quand nous prions, nous coutumes demandent de le faire ceci. Non, dans notre tradition, c'est toujours comme ça. Non, toi tu es un enfant de Dieu. Tu es serviteur, serviteur de Dieu. Tu es appelé à vivre la vie de Christ. Car la Bible dit, nous avons hérité de nos pères une mauvaise manière. Mais nous ne pouvons pas continuer à vivre de cette manière-là. Tant que nous sommes dans, dans, dans, dans le Seigneur, dans, en Jésus-Christ, nous sommes appelés à vivre la vie de Christ en nous. Parce que le c'est la vie. Celui qui a la vie de Christ en lui, il a les saints de Christ. Bien aimé, Dieu nous aime beaucoup. Nous, étant les enfants de Dieu, nous sommes appelés à vivre dans l'amour. J'ai bien dit, faites un effort de travail. Marchez avec Dieu. Marchez avec la parole de Dieu. Tu vas avoir les espoirs dans ta vie. Le Seigneur a donné sa vie sur la croix pour que nous soyons bénis. Bien aimé, je veux que toi tu puisses te donner ta vie en Christ que tu marches avec la parole de Dieu, que tu vois l'œuvre suprême de la croix que Christ a fait pour toi, pour que ce sang pour là te protège. Si tu es dans la parole, si tu ne fais pas le mélange dans ta vie, David a voulu aussi, à un moment donné, être influencé par les gens, à l'heure dire tu dois porter d'autres choses. Mais David a compris que cela était un mélange pour lui. Il a dit je reste dans la parole, je connais ce Dieu-là. Ce Dieu-là m'a jamais amené à un échec quelque part. Je vais réussir. Et toi aussi, si tu mets tes deux pieds dans la parole de Dieu, si tu ne fais pas de mélange, le diable peut te bénir aujourd'hui, demain il va te détruire. J'ai bien dit, quand il donne par la main droite, il récupère par la main, droite, par la main gauche. Mais si tu donnes ta vie à Christ, tu donnes ta famille à Christ, Christ te bénira, le saints de Christ aussi, te protégera dans beaucoup de choses. Ce n'est pas l'Église qui va te protéger, ce n'est pas l'huile quelque part qui va te protéger, ce n'est pas des médailles magiques, mais c'est Christ qui va te protéger devant l'attaque du diable. C'est bien que si tu as déjà des pactes que tu as signé avec le diable, quand le diable viendra pour te faire du mal, il n'aura pas peur de ça. D'abord, le diable, si tu as déjà des pactes signés, il va demander seulement la personne qui est plus importante dans ta vie. La personne chère. Il ne peut pas demander un fou de la famille. Tu ne peux pas dire que non, parce que c'est un fou, nous pouvons le donner parce qu'il n'est pas intelligent. Non, le diable ne peut pas accepter de telle personne. Il va accepter la personne qui est capable que lui aussi puisse, à un moment donné, euh, donner à une autre personne. Parce que ah, chez, le, chez le diable, il y a des mouvements qui se font il y en a d'autres qui viennent pour déposer leurs étoiles, il y en a d'autres qui viennent pour acheter les étoiles, et le diable ne peut pas prendre une personne qui n'a pas une bonne étoile, il faut qu'il puisse avoir une personne qui a une bonne étoile qui peut le vendre à une autre personne, bien aimé, c'est Dieu qui t'a créé, le diable c'est une créative comme toi, ce n'est pas une créative de bénir une autre créative, mais c'est au créateur de bénir une créative. Le diable ne connaît pas les secrets que Dieu a mis à toi, les trésors que Dieu a mis à toi. Mais laisse-toi marquer par le sang précieux de Christ. C'est ça la va te protéger. C'est ça la va te bénir. C'est ça la va de parler devant Dieu pour ta bénédiction. Le diable, c'est ton ennemi. Le diable, c'est là qui Il te donnera aujourd'hui. Mais demain, il te prépare comment il va te détruire. Confie-toi à l'éternel. Confie que l'œuvre de la croix. Vois le sac qui a coulé sur le croix pour toi. Dieu te bénit pour des grandes choses. Que Dieu vous bénisse. Pour ces messages et que ces messages soient gravés dans ta vie, les sangs précieux te protégera, les Saint précieux te bénira, les Saint précieux va parler de pour ta vie. Ma et vous Ekanzela yakofu ti sanga eba nyongo oyona eba kate. Makyane na benga mi molongi na tikali molongi. Bela longi na